Eh hey mec, j'ai une blague. Vas-y, raconte. Alors en fait, c'est Toto. Il va dans l'espace. Et, a... et... et après... Euh... Ouais, et après... Ah, je sais plus. D'accord. C'est toi là aussi, t'es moche. Le rapport. Eh, hey, ferme ta gueule.